Ah, mais le déjà prêt! Oh là là! D'armari man, nous oh sommes les de Et visite? <cute> non, non, de non, non, non, non, non, il y a des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens de sont des gens qui sont des gens qui sont des mais Alice l'hier, ce n'est pas c'est quoi. Il noir Bah, il noir. nest ce que tu devoutes, Claire Non, il n'y a rien. Tu répondre Bah... Autre, tout de. monde. Bah, il y a un autre. Euh... Quel est-ce qu'il y a une langue mort Là Tu sais tout un dut-zo content C'est dépend de une dute. C'est dépend de une dute. Thomas, Tomo Herwair Rechtoul. Euh Kawo à Vithbout cool. Il y a Ober Yoga, Vitonomy à Ivo d'une Ardenne Vidariel. Ya. Euh Vit Vitor pas tu me sais. Pas tu me dis. Non. Hmm. Gingembre. Et, jean, ah, jean, jean, jean, gingembre au Gingembre. Gingembre, c'est de l'air de gingembre. Yeah. Er, un fournisseur de un de vide de KBA. drum. canap Vu de bruit, fa un rappel mais canap. Canap. es une jeune e, évidemment a, une rue vide de brines. Il a père Mais dépend de ce que vous Il juste. Il veut juste. Il veut juste. Il juste. Il veut juste. kalzer Ya. N'i Mm. Hit, Eric Marchand, de no Skinny, de uh, Nono. Hit, uh, Dalve, uh, Neither Dwaynon. <coughs> un osé de Trouze, un pignot brasse. <coughs> <Yeah. coughs> Je tue. Ah, mais <laughs> <Wow. laughs> content de visionner nos beurre. Nous dégage content sont contents. Plus de journée que roi Vous êtes. Je me sais, roi il noir et ma vie. Non. Non, pas il noir et yeah. <rire> Il noir fait. <rire> il noir. Il noir. Dis-moi le toc. Ah, modal, peut, -être, peut -être la rampe. Andaou <rire> <coughs> Andra <Roas>, Elroise, Éric Charmant. <rire> ah bah. Al, bah la la 4V, hein. Hitta, La V. Laquette V. Laquette V. Laquette V. Laquette V. Laquette V. Laquette V. V. Penpul, peul. Mais mm. <laughs> que tu me sais, <laughs> hein. Non, mais Mven me okay. mais... uh, uh, e et La rancune de dute. Ouah, me. Y'a mon me. Y'a mon me. Y'a il me. Y'a me. Y'a mon Y'a mon me. Y'a mon me. Y'a mon me. Y'a mon que Y'a mon me. de au me.